salut le gars j'espère que vous allez très bien bienvenue sur la chaîne visée plus haut pour aujourd'hui je vais vous demander <coughs> de vous abonner à la chaîne et au jeu préparant si je euh, pour vous aujourd'hui je vous parle de euh, la casa de papel saison 4 je vais vous proposer mes critiques <coughs> au fait moi je vais vous parler de trois scènes complètement inutiles dans la quatrième saison. Et vous allez être sûr, ce que je suis sûr, euh, je suis sûr que beaucoup de gens ont aimé la quatrième saison, et même moi aussi j'en fais partie, mais il y a certains des scènes qui ne m'ont pas vraiment plus Et je, euh, je vais vous faire même part de ces scènes-là. Euh, parlons en premier eh, concernant l'opération de Nairobi quand elle était eh, quand elle était opérée eh, quand eh, elle subissait l'opération eh, vous allez voir constater qu'à un certain moment juste à la fin de la première euh, épisode eh, la connexion était coupée eh, <coughs> par euh, les informaticiens du côté de la police mais eh, Tokyo et la bande des gens là qui faisaient l'opération ils étaient à un moment tellement crucial de l'opération. avec euh, et, et Ils étaient en communication euh, avec euh, les docteurs au niveau de l'extérieur. Mais si vous voyez bien, euh, le docteur avait dit qu'ils arrivent maintenant à un moment tellement critique, à un moment très important de l'opération, mais la connexion était coupée. Et maintenant, la question que moi, je me demande, c'est quoi l'impact négatif sur la coupure de la connexion internet moi je me préparais comme impact négatif que Nairobi soit morte parce que Tokyo n'a pas les compétences nécessaires à exécuter une opération de ce genre ou bien je m'attendais à une autre possibilité dans les, dans les épisodes précédents à ce que le professeur cherche une autre moyen de faire opérer Nairobi par un autre docteur eh, ou bien trouver un docteur parmi les otages ou bien une autre chose pour justifier au moins eh, cette opération là de Nairobi sinon moi j'ai trouvé que eh, ils ont essayé de nous cacher quelque chose ils, ont, pas, ils ont manqué comment justifier, eh, justifier la coupure de la connexion eh, internet ou bien eh, la suite eh, l'opération euh, concernant l'opération de Nairobi. En fait, ça c'est premièrement. En deuxième lieu, je vous parle maintenant de du scène euh, concernant la mort. C'est toujours la mort de Nairobi et quand elle a été tuée par euh, le chargé là, de sécurité du gouverneur. J'ignore son nom jusqu'à jusqu'à ce moment. Bon, c'est parce qu'il est qu'il était toujours appelé. Les sages de sécurité du gouvernement, c'est pour cela que moi aussi j'ai gardé là dans sa tête, je ne sais pas les noms. Bon, disons que le messier vient de tirer, justement euh, au milieu du visage des Nairobi. Et là, il y avait plus de quatre tireurs dans, dans une zone complètement dégagée. Imagine, il y, avait, euh, il y avait, Denver, il y avait Monica, il y avait, euh, il y avait, il y avait ils étaient au moins quatre, ils étaient là, et ils ont tiré, tous les quatre, tirés sur euh, le monsieur là, le chargé là de sécurité du gouverneur. mais personne, aucun balle n'a parvenu à, à l'atteindre. Ça veut dire quoi ça Dans un endroit tellement dégagé comme ça, dans une salle comme ça, ils ont tiré, tiré en des autres et aucun d'eux n'a réussi à atteindre ni, ni le pied, ni rien. Vraiment, ça c'était complètement, de ma part, inutile. C'était, euh, Ce scène-là ne devrait même pas exister. Sinon, c'est là où... Là même où le mec là devrait mourir, le, le monsieur là chargé, du, le chargé là de sécurité du gouvernement, c'est là où il devrait mourir parce que c'est impossible d'échapper à, à, à tout ce tueur là. Et, et genre, il a fait seulement. bon, bon En fait, moi je ne suis pas militaire, je ne veux pas je ne sais pas comment les militaires font pour échapper au bal, mais il n'a fait qu'un seul shit parmi. Euh, euh, dans tout ce parcours là pourtant c'était vraiment une longue distance moi je me suis demandé vraiment comment est-ce possible que ces gens-là n'ont pas pu tuer euh, le monsieur là sur la scène l'autre scène qui m'a vraiment encore pas inutile et très inutile alors très très inutile c'est le funérail de Nairobi imaginez-vous les amis le funérail de Nairobi ce sont les chargés de sécurité du gouverneur de la banque qui ont pris euh, le, euh, le cercueil là. Ils ont sorti avec le cercueil dans la banque. Et où sont-ils allés À qui ont-ils livré le cadavre de Nairobi Vous voyez ces questions-là Donc, en fait, la scène... C'était là pour nous distraire seulement, pour créer, je ne sais rien dans nos cœurs, pour faire parler nos sentiments, retenir nos souffles, mais ça ne disait absolument rien. Absolument rien. C'est pour cela, bon, moi, je regarde d'une autre œil ce genre de, de scène. Je regarde vraiment, je regarde d'une autre œil parce que ce n'est pas explicatif. Normalement, il devrait nous expliquer, il devrait nous dire euh, après où est parti. Euh, euh, le corps de Nairobi, à qui ils ont livré ce corps-là Ou bien, ils, si ce n'était que le mensonge, si ils, étaient, ils devraient nous dire que c'était peut-être seulement le mensonge, et là, on, on aurait dû comprendre. Mais, mais qu'ils arrêtent de, de nous faire ce genre de choses dans la cinquième saison, s'ils si vont euh, au moins faire la cinquième saison. Bon, en fait, mais aussi, il y a un truc une autre scène que je ne bon, bon, en fait, je ne l'ai pas classée parmi les, les scènes euh, complètement inutiles, mais ce n'est pas une scène aussi tellement utile. C'est maintenant le moment où le, le moment où Lisbonne fait son entrée dans la banque. Bon, il y a ils ont voulu donc là, ils ont mis un peu de pression et nous aussi, nous avons cru que. Et le monsieur là qui dirigeait la police le colonel, j'ai oublié le nom du colonel là. il qu'il était euh, tellement euh, pris par beaucoup de choses euh, il devrait régler beaucoup de problèmes et il ne parvenait pas à contrôler ses émotions et, des, et du coup vous avez vu que euh, le, il, il, il les a et il, il les donnait il donnait les les instructions pour aller se sauver les mecs là, les, les charger là du gouverneur mais il ne savait pas qui était dans l'avion donc tu, vous allez voir qu'il y avait une faille complètement dans son administration et que même quand l'expertise rentrait pour aller et dans quand elle avait déjà quand elle avait déjà arrivé sur le toit et qu'elle et qu'elle poussait et les, les les touristes pour qui battaient en retraite, là, quand même, il, il, pourrait, il aurait dû découvrir que ce n'était que des mascarades et il pourrait peut-être ordonner à, à ce sniper-là de tirer le, sur les Sbonne ou bien Denver Ou bien sur l'hélicoptère, parce qu'il aurait dû découvrir euh, après que l'hélicoptère n'était pas pour lui ou pour, pour, ses, pour ses agents, disons. Euh, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce tutoriel pour vous. Alors, qu'est-ce que je vous demande Aimez la vidéo Partagez-la. Si vous voulez bien partager la vidéo. Euh, et Vous pouvez laisser une question en commentaire. Si vous voulez me compléter ou si vous voulez ajouter autre chose, vous pouvez toujours euh, euh, écrire dans le commentaire. Sinon, je suis tellement désolé. J'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps à propos des de téléchargements de certains films. Et ce ces derniers temps, j'étais beaucoup plus irrégulier. J'en je, suis désolé. Mais je vais faire ce tutoriel. Et je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas comment trouver ces films. Vous serez tellement heureux. Merci. Ciao. A plus.